Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau top fail. Ici, quelques clips pas piqués des hannetons de fail, bugs ou échecs en tout genre sur n'importe quel halo. Si vous êtes prêts, on y va direct. Moi, je vous propose de commencer par Affected. Il est armé d'un sniper, mais avant toute chose, je rappelle que nous sommes dans un top fail. Alors entre nous, attendez-vous au pire. Affected, c'est un peu le héros incompris. C'est un peu cette personne qui croit en lui, mais il est tout seul. Ça ne l'empêche pas d'avoir de la classe ou du moins d'essayer. Un 360 qui n'aura sûrement de valeur que pour distraire l'adversaire et puis après ça c'est la débâcle totale, on sait plus où on est, on croit ici et là et puis on meurt, c'est la fête, enfin voilà. Il n'empêche que je trouve ce clip tout à fait intéressant dans sa forme et il pourrait prendre beaucoup plus de valeur avec une simple musique. Regardez. bon pour toi. ça te tue. c'est le bonheur chez toi. Collégulégus, c'est fait avec la merde. Achète pas ça, j'ai achète pas Nous voilà à présent avec It's Gen Sport Et lui, il est dans une configuration complètement différente. En mode chat perché, il attend sagement ses victimes. Armé de son épée à plasma, sa confiance est gonflée à bloc. Mais malheureusement, ça va très vite tourner court. Comme quoi, le camping, c'est pas la solution. Sauf en été, peut-être. Là, c'est bien, en été, quand tu pars en vacances. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Pour la forme, je vous propose de passer dans la tête du joueur et de voir comment il pense, comment il voit, cette scène d'action. Bon, il s'approche, il s'approche. Allez, maintenant. Yeah Oh putain, ça tient d'où Il est là Oula Oula J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, non, non, non, non, non, non, non, non, Oh putain Et le Hallowards du meilleur acteur est destiné à... Kino Pour son interprétation du Kikou qui corbe à l'épée à plasma. Je veux remercier ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu jusque là. Merci à tous, merci pour ce, ce Hallowards du meilleur acteur pour le Kikou euh, qui corbe avec son à plasma. Merci à tous Merci Je vous le dois à vous Du Allez, on part sur Halo 5 avec Encho07, et lui va vous montrer que quand on n'a pas de chance, ben on n'a pas de chance. Triste fin pour ce Warthog qui aura vécu tellement de vie. Non, pas du tout. Ouais, je vous l'accorde, ce clip était clairement en dessous des autres. Mais rien ne vaut le 360 rollout du début, merci Affected pour ce plaisir, il a inventé le 360 rollout, putain Dernier clip pour la forme, capturé lors d'une soirée commue le dimanche. Lors de cette soirée-là, c'était le bordel. Le groupe d'amis virait les gens, les gens étaient déco lors des chargements. Mais sur Halo, on arrive toujours à trouver notre fun. Ici, en élite sur Halo Reach, je me lance vers un boost d'accélération et je l'enchaîne directement avec une roulade. Ce qui m'a permis d'ouvrir une faille spatio-temporelle et m'a jeté de la carte. Si ce n'est pas si drôle à voir, croyez-moi, c'était très appréciable in-game. Tu te sens épanoui quand ça t'arrive Merci à tous d'avoir suivi ce top fail, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour parler d'Halo sous une forme ou sous une autre. A très vite, vive Halo! Mais putain, le 360 rule out! Pourquoi on l'a pas inventé plus tôt? Colagalaga, c'est bon pour toi. Ko le gui le gui, ça te tue. Colagalaga, c'est le bonheur chez toi. Colagulugu, c'est fait avec la merde. Achète pas ça, j'ai dit, achète pas ça.